Ceci. Ça part. Voilà, donc est-ce que peut-être euh, vous pouvez commencer euh, par vous présenter rapidement en, en deux minutes avant qu'on commence ensuite notre, notre tour de questions sur les métiers de UX, UI Design, s'il vous plaît Peut-être euh, Vincent, si vous voulez commencer. Pas de soucis, pas de soucis. Alors du coup, je me présente, je m'appelle Vincent Deschamps, je suis référent de formation et formateur des formations de développeurs web et concepteur designer au sein du centre effort à Etaple, du coup, dans le Pas-de-Calais. Du coup, ça fait deux ans que je forme notamment surtout sur le développeur web et cette année sur le concepteur designer. Très bien. Et vous et... Oui, bonjour à tous. Bah, du coup, moi, c'est Tristan Albert. Je suis coordinateur pédagogique euh, du centre Arinfo, du centre de formation Arinfo et du CFA Arinfo. Euh, on est implanté un petit peu dans tout l'ouest de la France. Hein, sur, moi, je suis là actuellement suis, sur Le Mans, mais on a des centres à Saint-Nazaire, à Nantes, à La Roche-sur-Yon, à Paris. Euh, voilà. Et on couvre, on va dire, en globalité, beaucoup de métiers de, lié au numérique et aujourd'hui je vais plutôt parler effectivement du parcours concepteur-designer UI, euh, mais on peut répondre à d'autres questions aussi plus largement plus tard, voilà. Super, très bien, bah on va du coup commencer euh, notre, notre premier tour de, tour de questions. Euh, Peut-être du coup, à vous Tristan, on dit souvent que le, le métier du XUI Design, c'est des métiers recherchés. Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que ces métiers ils sont en tension aujourd'hui en France Est-ce qu'il y a des débouchés Est-ce que ça concerne toute la France ou juste une partie Est-ce que vous pouvez peut-être revenir là-dessus Et puis après, Vincent, bien sûr. Euh, je pense qu'aujourd'hui, sur le, le marché, il y a euh, effectivement euh, pas mal de, de monde qui cherche, enfin, d'entreprises de, qui cherchent à la fois des UI designers et des UX designers. Peut-être qu'on parlera un petit peu de la différence entre les deux et de euh, vraiment des spécificités de chaque métier. Euh, mais aujourd'hui, il y a beaucoup de juniors sur le marché, il faut le savoir. Euh, il y a déjà pas mal de juniors. Euh, ce qui fait que euh, je pense que c'est important que euh, les, les apprenants qui sortent de formation euh, en sortent avec, euh, avec l'idée de se faire une expérience, euh, pas forcément une expérience professionnelle tout de suite, mais peut-être euh, sortir avec des projets euh, sur lesquels ils ont déjà travaillé, peut-être des projets d'essais, des projets d'études, euh, qui, qui leur permettent d'avoir euh, déjà, euh, déjà une pratique euh, du métier, sans pour autant, évidemment, comme ils sont débutants, euh, avoir eu une expérience pro. Mais je pense que c'est ça qui permettra euh, de faire en sorte de les démarquer euh, dans, dans ce marché-là, dans lequel il y a déjà pas mal de juniors. Voilà. D'accord. D'accord. Et vous, Vincent, vous avez des choses à ajouter là-dessus Je rejoins totalement mon collègue. Moi, le principe de formation, c'est de réaliser des petits projets qui leur permettent de mettre en pratique et de réaliser un portfolio à l'issue de la formation, parce que c'est un milieu qui est quand même, malgré tout, recherché, avec beaucoup de juniors, donc un métier qui est quand même très concurrentiel et sur lequel il faut pouvoir se démarquer rapidement. C'est pour ça que nous, on travaille vraiment sur un côté la pédagogie inversée sur le, la création de projets, de portfolios sur, euh, sur des, par exemple, je prends le, le cas de mes, mes concepteurs designers, on a travaillé sur un, un projet, sur des sites éphémères pour les événements de la ville, pour qu'ils puissent déjà avoir une, une première pratique euh, de la conception et du design. Est-ce que vous pouvez rappeler peut-être rapidement en quoi consiste en fait euh, l'e-design peut-être mm -hmm. Pour toutes les personnes qui ne connaîtraient pas ce, ce métier du tout. aussi. Alors, en fait, le, le principe d'un concepteur-designer, c'est de définir une stratégie euh, de communication euh, sur Internet, Donc, que ce soit euh, par euh, la création de, de postes réseaux sociaux et la réalisation de sites web et de, de maquettes de sites web avec la réalisation du coup, des visuels et euh, de toute l'iconographie et de toute euh, l'identité visuelle du site. Donc, c'est un métier qui est très graphique, créatif. Donc là, c'est vraiment sur le côté UI, sachant que du coup, un concepteur designer a aussi comme euh, besoin le fait de euh, travailler sur le parcours client, de comprendre euh, quelle est sa cible, en fait, euh, quel type de personne il veut cibler via son axe de communication de quelle manière il va pouvoir le faire et euh, sur quoi il va pouvoir s'appuyer au niveau de ses illustrations, de son visuel et de son parcours sur son site. Et donc, pour pouvoir réaliser parcours, ça… Parcours, ça veut dire comment la personne la regarde le site Internet, par exemple, aussi. C'est ça. Euh, je vais laisser mon collègue compléter, je pense. Non, mais en fait, euh, c'est vrai qu'on a là, on, on a des, des titres dont on parle. Bon, c'est vrai que c'est pas mal de définir un peu les mots. Euh, le parcours dont on parle là, il s'appelle « Concepteur Designer UI », donc « Interface utilisateur euh, ». Bon, Le, le, le titre s'appelle comme ça, même si, on, on, peut-être qu'on se rejoindra avec Vincent, mais « Concepteur » et « Designer hein, », ça veut dire la même chose. Hein, c'est juste une traduction, on va dire, euh, mot pour mot. Hein. « Designer » en anglais, c'est « concepteur » en français. Euh, on a tendance à utiliser « designer » un peu à tout va, mais c'est un concepteur, un designer. Et euh, UI, donc « Interface utilisateur », et c'est vrai que dans ce parcours-là, il y a une petite composante UX. Donc, c'est quoi la différence entre UI et UX C'est un petit peu, on va dire, le, le, le designer UI, lui, il va s'intéresser à ce qu'on qu va voir au final sur l'interface, c'est-à-dire, je sais pas, la, le, les boutons, la, les couleurs, les photos, etc. Donc vraiment le, le côté, euh, le, la, la couche finale euh, de, de, de, du site ou de l'interface. Quand on dit interface, c'est global, euh, c'est-à-dire ça peut être aussi bien un site, mais aussi une application pour un smartphone ou euh, une application de retrait pour une borne, etc. Euh, et l'UX designer, lui, c'est comme disait Vincent, on, il va s'intéresser plutôt à l'expérience utilisateur. Le X, c'est pour expérience. Euh, et donc, du coup, ça va, euh, on va travailler sur le parcours va emprunter un, un, un utilisateur euh, sur cette interface donc euh, depuis le, le début jusqu'à euh, la fin qui serait un achat par exemple potentiel ou euh, une réservation ou je sais pas quoi donc on va l'amener euh, par euh, différents biais euh, à euh, réaliser ce pourquoi il était venu sur ce site internet ou sur cette application donc voilà le, le, le parcours enfin la formation cdui en fait elle est vraiment principalement axé sur la partie interface utilisateur, donc lui, mais il y a une composante, effectivement, de compréhension de ce que c'est qu'un parcours utilisateur et de comment on va amener un utilisateur vers son objectif. D'accord, c'est très clair, voilà. merci. Et si et je euh... pouvais rajouter un tout petit truc sur la, la première question, parce que juste avant, j'en ai parlé avec un, un collègue sur le, les débouchés, enfin, sur le, on va dire l'état du marché actuellement. Euh, et Il me disait qu'il y, y a un groupe qui fait des études euh, aux États-Unis qui s'appelle le Nielsen-Norman euh, Group et qui a défini qu'à peu près euh, 10% des postes euh, en UX, UI étaient pourvus sur le marché global. En fait. Donc, c'est très peu. Ça veut dire qu'il y a une, une forte croissance à venir euh, dans, dans ces domaines-là. Il y a vraiment un, un fort potentiel de développement sur ces, sur ces fronts-là. En fait. voilà. D'accord. Et justement, alors pour, pour entrer dans ce secteur, ou pour commencer à se former dans ces métiers, est-ce que vous pourriez revenir peut-être sur les soft skills demandés et déjà peut-être expliquer aussi ce que pour vous c'est un soft skill, ce qui, voilà, des, ces fameuses compétences douces dont, dont tout le monde parle Peut-être Vincent Pas de souci. Alors du coup, euh, nous ce qu'on… Ce qu'on développe comme euh, soft, euh, soft skills, je vais mal dire, sont <rire> <d 'autres. rire> euh, ce qu'on du Nous, on appelle ça des compétences transversales euh, chez nous. Euh, ce qu'on prend, qu on... on essaye de développer un maximum, c'est euh, tout ce qui est collaboration, outils collaboratifs et euh, tout ce qui veut être euh, travail en groupe. Parce que dans, dans ce type de métier, euh, même si on réalise son... Certaines de ces actions seules travaillent toujours dans une, une équipe globale. Parce qu'un concepteur designer va prévoir euh, tout son, son système de, visuel et euh, dans certains types d'entreprises, on va le refourguer ensuite au développeur web pour qu'il fasse la réalisation derrière. Et ainsi de suite. Ce qui fait que du coup, on va avoir vraiment ce côté euh, travail en équipe, travail transversal et. Euh, tout ce qui va être aussi euh, compréhension de l'anglais. Dans, dans un métier comme celui-là, on va avoir beaucoup de termes qui viennent de l'anglais, euh, beaucoup de, de ressources qui vont être en anglais. Bon, par exemple, le logiciel qu'on utilise le plus, Figma, qui est tout en anglais, par exemple. <rire> euh, on, va, on va avoir besoin du coup de développer les compétences en anglais, la compétence de travail d'équipe, euh, de travailler aussi sur tout ce qui est curiosité créativité. Parce que malgré ce qu'on pourrait entendre, la créativité, ça peut se développer, ça peut se travailler. C'est tout un apprentissage à avoir sur euh, toute la, la, comment dire, tout ce qui est recherche, tout ce qui va être inspiration. Et ce n'est pas parce qu'on n'a pas l'idée tout de suite que derrière, on va pas à être créatif. Donc tout ça, c'est des compétences qui sont à, à, à développer là-dessus. Et euh, la principale soft skill, c'est la curiosité. Ça, c'est être curieux, toujours se renseigner, et tout ça, c'est ce qui est plus plus important. C'est ce que j'avais mis aussi dans mes petites notes en premier, en numéro un. Là. Pour moi, c'est aussi le... En fait, c'est un, une compétence qui, qui doit absolument être là, quel que soit le métier des arts appliqués dans lequel on, on, on s'investit. Là, on parle du designer interface, mais je veux dire... Tous les métiers du design, euh, que ce soit l'architecte d'intérieur, le designer produit, le euh, designer graphique, euh, voilà, euh, je veux dire, ils ont tous une compétence en commun et c'est bien la curiosité. Euh, le fait de, quand on arrive en formation, c'est vrai que c'est bien d'avoir ça euh, déjà et de s'être intéressé, euh, d'avoir déjà forgé un peu sa, sa culture graphique, sa culture du design. Et, euh, et de, de, voilà, de, de s'intéresser à toutes sortes de choses en fait, d'avoir une bonne culture générale aussi. Et puis, euh, bah, du coup, je rejoins Vincent sur l'ensemble de ce qu'il a, qu a souligné sur le, la pratique de l'anglais. C'est vraiment assez, assez chouette. Après, c'est vrai que euh, c'est un anglais particulier. On, est, euh, on a des, des termes euh, professionnels, etc., qui sont, qui sont importants à connaître, qui sont communs avec les métiers, enfin, qui sont communs avec tous les métiers du web, je dirais. Euh, voilà. Et puis, euh, je rajouterais peut-être euh, euh, une certaine empathie, euh, ça, ça, c'est un corollaire de, de la curiosité, mais c'est l'idée que, en fait, dans les métiers du design, des arts appliqués, on doit être capable de se mettre à la place de l'utilisateur final, euh, de son client ou de, son, voilà, de, de, de, de la personne qui va utiliser l'interface au final. Donc, ça demande voilà une certaine capacité euh, à, à, à l'empathie, à, à essayer de, de se mettre dans un rôle, de comprendre les problématiques des uns et des autres. Et euh, voilà. Et des fois, ça peut. Nous, on accueille des gens qui euh, qui ont des métiers complètement différents avant et dans lesquels ils avaient déjà euh, cette cette compétence-là et ça leur sert beaucoup en fait euh, ensuite pour pour la partie design design graphique ou design UI. Ok. Donc il n'y a pas que la motivation, il y a aussi pour, pour résumer euh, un peu un, un, une appétence pour l'anglais, l'empathie, euh, la créativité, et tout ça on peut développer aussi en fait une fois qu'on est dans la formation, j'imagine. Complètement. Bah, en fait, on a tendance à penser par exemple que la créativité, comme disait Vincent, c'était quelque chose qui tombe du ciel, quoi, qu'on est fait ou non pour ça. Alors qu'en en fait, on peut très bien devenir créatif en ayant les bonnes méthodes et en travaillant sa culture, en fait. Ça, tout vient de beaucoup de culture, en fait. OK. D'accord. D'ailleurs, il y a des animations pendant OpenGen cette semaine qui sont sur comment développer sa créativité. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour sur, sur le site de la Gen pour trouver tout ça. Euh, très bien. Alors, on a du coup, pour la dernière question sur, sur cette sur ce tour de table pour les métiers, est-ce que vous pouvez peut-être revenir un peu sur euh, l'évolution et les salaires aussi Je pense que ça peut être intéressant. Est-ce que vous, avez, vous pouvez mettre une idée, une fourchette de, de, de, des salaires d'entrée peut-être sur le marché et euh, peut-être aussi l'évolution euh, Peut-être Vincent et Tristan ouais, moi, de... Ok, j'ai deux. Donc, euh, du coup, euh, au niveau du salaire, on est, euh, si on se bat sur euh, le marché. Après, euh, tout dépendra du, du type d'entreprise. mais En fait, c'est un métier qui peut soit faire partie de ce qu'on appelle les ESN, hein, donc les, les entreprises de services numériques, ou euh, qui peut faire partie aussi de tout ce qui est agence de communication, agence web. Euh, des, ou du freelance aussi parce qu'on a beaucoup aussi de concepteurs qui peuvent travailler en freelance. Euh, du coup en freelance, on sera en fonction du coût du gain sur le mois, mais euh, dans généralement en entreprise, on va être aux alentours d'un 2500 euros brut euh, sur un débutant, avec une montée progressive en fonction de son expertise euh, sur le long terme. Ça, je, je, je dirais que tout à l'heure, on a parlé de la différence entre UI designer et UX designer. Globalement, l'UX designer, enfin euh, quelqu'un qui va être spécialisé plutôt en parcours utilisateur, euh, va probablement euh, décrocher une fourchette plus haute qu'un UI designer. Et souvent, les UI designers, euh, on va dire, pour évoluer dans une entreprise ou pour évoluer dans leur carrière, vont, vont aller vers... UX design, en fait, nous vont voilà, rajouter ces compétences-là à leur parcours. Et pareil, ouais, c'est ça, en entrée, en junior, on va être autour des 2000, 2000, 2200-2500 euros bruts. Et par contre, voilà si on, si on progresse et qu'on va vers peut-être un petit peu de compétences UX, etc., on va peut-être atteindre les 3000-3500 en fin de carrière, je dirais, dans la région parisienne, par exemple. Voilà. D'accord. Et il y a une vraie... En fait, c'est un métier dans, le, dans lequel je pense qu'il y a une vraie évolution entre les juniors et les seniors en termes de, de, de rémunération. Il y, a, il y a quand même une, une belle évolution euh, voilà qui, qui est marquée, quoi, qui est assez marquée. OK. Il faut toujours continuer à apprendre, même une fois que... Ah oui, tout à fait. Devenu... Bah, je ne sais pas si on répond aux questions en même temps sur le chat, mais... Euh... Je vais les prendre là. à la fin. Là, on les dessus, prendra à la fin. Juste... D'accord. Enfin, même pas à la fin, en fait, euh, après cette, cette question-là. D'accord, ça marche. Oui. Euh, bah, du coup, oui, on, peut, on peut... Ça, ça, ça colle parfaitement à ce, ce tour de table. Donc, est-ce que, euh, question de Frédéric, est-ce que les métiers de, de lux 8 évoluent énormément Est-ce qu'il y a une sorte de stagnation depuis quelques temps Qu'est-ce que vous en pensez J'aurais plutôt tendance à dire, Vincent. On verra peut-être si tu d'accord ou pas. J'aurais tendance à dire que plutôt l'évolution, elle s'accélère parce qu'en fait, euh, euh, les, métis, les, les, les, les outils euh, qui sont à la disposition des, des designers aujourd'hui, sont de plus en plus euh, automatisés, tournés vers l'automatisation. Euh, ils permettent de dégager beaucoup plus de temps à la, pour la créativité et tout ça. Donc, je trouve qu'au contraire, euh, ils ne stagnent pas, en fait, pas du tout. Euh, et, et les usages des gens... Non, change beaucoup aussi aujourd'hui on a les, les, les intelligences artificielles qui rentrent dans nos outils enfin euh, il y a, y a tout un tas de, de, de nouveaux outils de, de révolution en termes de en termes de travail euh, qui font que ben bah, non le, le métier de, de du x -E designer de là maintenant et puis celui de dans six mois euh, il est probable que il est déjà beaucoup évolué quoi ok serait-ce au niveau du, du type d'outils qu'on va pouvoir utiliser, l'avènement la, de beaucoup d'outils no-code aussi. C'est ça. De plus en plus, euh, les CMS qui se surspécialisent sur certains types de développement, euh, les plus-values qu'on apporte maintenant avec euh, le rajout de certains, euh, certaines... puisque du coup, quand on travaille, coup, ce qu'on appelle un CMS, hein, c'est plus connu sous le nom de WordPress, Wix, Webflow, et ainsi de suite... C'est des systèmes de création plus ou moins automatisés où on va travailler avec des petits blocs à positionner sur nos pages. Euh, ça nous permet de simplifier fortement la, la création. Et la plus-value qu'on apporte en fait euh, avec le côté de développement qu'on voit pendant les formations, c'est vraiment de personnaliser encore plus euh, ce qu'on a là. Et on se retrouve maintenant avec des plugins tellement performants que euh, cette surcouche de code qu'on pouvait rajouter donc, on apportait une petite expertise, est de plus en plus euh, minimise. En fait. Et donc, euh, avec la résurgence de, toutes, de tous ces outils, la mise en avant de, de plus en plus de la création sur le web, que ce soit via les différents réseaux sociaux, que ce soit via les différentes plateformes de streaming ou autres, fait que c'est des métiers qui sont de plus en plus mis en avant et qui, du coup, accélèrent de plus en plus sur les outils qui sont mis à leur disposition. D'accord. Super. Bah, du coup, j'ai noté un petit peu les questions aussi dans le chat, qui correspondent bien à ce, ce, cette première euh, partie de questions. Euh, alors, dans quel type d'entreprise on peut travailler en tant que design design euh, je, je vais peut-être vous, vous expliquer les trois questions qu'on a reçues, et comme ça, on peut peut-être les regrouper aussi. Euh, Peut-être aussi, si vous pouvez revenir sur vos formations, donc comme les conditions pour être intégrées, parce que j'ai vu que Mélanie avait une question euh, spécifique là-dessus. Donc, peut-être si vous pouvez revenir sur les conditions et euh, ce qui est un test d'entrée et euh, voilà, comment sont sélectionnés les candidats. Également, il y a eu la question sur euh, euh, le nombre d'années qu'on nécessitait pour devenir euh, UX designer, pour devenir senior en UX. Et enfin, est-ce que c'est une suite logique de passer du digital marketing vers l'UX design ou est-ce que c'est un peu tiré par les cheveux, la question Voilà, donc peut-être euh, rapidement sur le, le type d'entreprise recherchée pour les UX designers. Et euh, ensuite, on va prendre les autres questions. Bah, je crois que... Par exemple, on a parlé tout à l'heure, euh, du coup, on est plutôt sur des, des entreprises qui sont soit spécialisées dans, dans le numérique, euh, donc euh, du coup, euh, des, des, ouais, les ESN, effectivement, mais je pense qu'il y a de la place, comme je disais tout à l'heure, il, il y a des, des postes qui s'ouvrent petit à petit dans des entreprises qui n'avaient pas forcément l'habitude d'utiliser ces compétences-là, enfin ces, ces métiers-là. Euh, le design s'insère dans beaucoup d'entreprises, de, dans, dans beaucoup de PME. Euh, donc, il va y avoir des entreprises qui sont… Euh, il y a énormément d'entreprises qui ont besoin d'être présentes sur le web aujourd'hui. Euh, enfin, il y en a quasiment plus qui n'ont pas besoin d'y être. Euh, ce qui veut dire que… Alors, il y a pour l'instant certaines entreprises qui, qui, euh, qui sont présentes sur le web mais qui ne voient pas encore la pertinence d'intégrer ces métiers-là en interne. Euh, mais de plus en plus, il y en a, enfin euh, voilà, qui, qui, qui ont besoin d'un, ce qu'on appelait un web designer ou, de, en tout cas, de, pourquoi pas un UI e designer, euh, qui va, euh, qui va travailler de façon assez globale sur leur stratégie, sur, sur le web, euh, sur leur site internet, etc. Donc, euh, et on peut même parler, je pense, des, des collectivités euh, qui, qui sont, qui sont aussi euh, des accueils pour, euh, pour ce genre de métier puisqu'elles sont de plus en plus aussi présentes sur ces réseaux sociaux, il y a, enfin sur ces réseaux sociaux, sur ces médias, pardon, euh, avec la, de la digitalisation, la numérisation de, de à peu près toutes nos, toutes nos démarches en ligne. Enfin, voilà, donc, je dirais il y a, il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'entreprises de, de, ou de collectivités qui peuvent accueillir des designers UI. Super. Et du coup, en combien d'années on devient senior ça, ça, dépendra surtout du, du domaine d'expertise, en fait. Parce que ça va dépendre du domaine d'expertise, ça va dépendre aussi du type de produit sur lequel on a travaillé. Si on est sur des projets longs, des projets compliqués, on va pouvoir peut-être avancer un peu plus vite. En général, on est sur 4 à 5 ans. D'expérience de, ouais. où, où on va commencer à considérer qu'on a suffisamment d'expertise pour passer senior. Après, ouais, selon okay. des types d'entreprises, on peut avoir une spécification qui est un petit peu plus large. On va avoir les juniors, les middle et les seniors. Et en général, au moins à, 4 à 5 ans, peut-être 5 à 6 ans selon le type d'entreprise et selon le type de spécialisation. Donc, je pense ouais, qu'une okay. spécialisation en UX sera plus longue, en fait. Parce que du coup, c'est des concepts qui sont plus complexes et un petit peu plus abstraits que les, les, les, toute la partie de l'interface. En fait. D'accord. Tristan, vous pensez ça aussi Ouais, je, je suis sur cette, cette ligne-là. Je pense que si la question elle est liée plutôt à l'évolution du salaire, c'est peut-être dans, dans, ce, dans cet esprit-là que ça avait été posé. Euh, bon, il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Je pense que c'est un... C'est aussi un métier où, euh, où bah, l'expérience va compter euh, pas mal au fur et à mesure. Voilà, euh, des projets, des difficultés qu'on a pu rencontrer, des, des choses qu'on a pu résoudre euh, client après client. Euh, donc c'est voilà, je pense que 5 ans c'est une, une réponse, euh, euh, c'est une bonne réponse, je pense. Mais, euh, mais il faut pas encore une fois euh, se dire, enfin euh, mettre la trop la charrue avant les bœufs parce que c'est probable que euh, qu'on n'atteigne pas un niveau de salaire de rémunération dont on a parlé tout à l'heure pour les seniors au bout de cinq ans. Ça va être plus étalé, je pense. Et, et du coup, pour parler un petit peu reconversion, enfin, là, il y a eu la, la question précise qui est de passer du digital marketing vers l'UX design, mais on peut peut-être parler plus euh, reconversion globalement. Est-ce que vous pensez que c'est possible de passer d'un autre métier vers les métiers euh, du X, UI, euh, concepteur enfin, Ou est-ce que c'est quand même assez euh, linéaire voilà. Oui, alors c'est sûr qu que c'est possible. Euh... Puisque nous, tous les jours, on accueille des, des gens qui, euh, la veille de la rentrée, faisaient un tout, un tout autre métier. Euh, il faut juste faire preuve de... Voilà, de, de d'envie, de motivation et euh, comme on disait tout à l'heure peut-être avoir ces petites euh, ces petites compétences de base de, de les travailler un petit peu en avant, en amont, euh, de se dire bah ben, je vais travailler ma culture graphique mais mais euh, ma curiosité sur ces domaines là, je vais essayer de savoir ce que c'est que le design, euh, enfin voilà, de, de et on parlera peut-être tout à l'heure des, des outils mais de voilà d'avoir déjà un petit pied dedans même si c'est un pied amateur euh, voilà mais euh, mais en effet, tous les jours, nous, on a des gens qui, euh, qui euh, voilà, en, en six mois, on va dire, euh, changent totalement de métier et, et basculent vers euh, les métiers du design et notamment le, le design UI. OK. Du coup, je pense qu'on a répondu aussi à la question de… Euh, il y a des questions un peu précises sur des personnes qui vont faire un bac pro euh, aménagement paysagiste et qui aimeraient une, faire une formation d'apprentissage Création design, tout ça. Enfin, quelle école me conseillez-vous Bon, j'imagine qu'on euh, a, <rire> notre, on a les bonnes écoles de. en face de nous. <rire> <rire> euh, très bien, bah, je propose de passer à la deuxième euh, round de questions qui sont du coup plus basées vraiment sur la formation elle-même et les outils euh, nécessaires à acquérir, à acquérir pendant la formation. Euh, du coup, oui, est-ce que vous pouvez nous, nous dire un petit peu Comment on peut se préparer en fait à entrer dans votre formation Est-ce qu'il euh, y a des outils à connaître déjà, ou est-ce que tout peut s'apprendre euh, sur place euh, une fois la formation, euh, une fois entré dans la formation euh, Tristan oui, peut-être. Euh, alors, on, on peut arriver sans, sans connaître aucun outil, euh, mais je le conseille pas. Enfin, on peut, on peut tout à fait, ça, ça fonctionne. Il y en a qui arrivent avec une grosse, grosse, un gros niveau de motivation et qui, euh, qui, qui apprennent les outils de zéro en arrivant avec nous. Euh, mais je ne le conseille pas. Je, je, je, vraiment, j'inciterai à, à essayer d'aller voir euh, quels sont les outils du, du designer UI. Donc, euh, déjà, principalement la suite Adobe, donc la, la, la suite Creative Cloud. Photoshop, Illustrator, on va mettre de côté une design parce que c'est un petit peu un peu moins important dans le parcours des UI designers. Et puis tout ce qui sert, ce qui sert à faire des maquettes, des prototypes d'interface, donc typiquement Figma ou Adobe XD. Donc je dis pas qu'il faut avoir déjà construit un projet dessus, etc., mais avoir le nez dedans un petit peu pour savoir de quoi on parle bah c'est c'est toujours mieux ça permet de gagner un peu de temps euh, en entrée de formation et d'aller euh, se focaliser moi je pense toujours que les outils euh, c'est une chose mais c'est pas une finalité dans une formation euh, de métier comme ça euh, la finalité c'est d'apprendre de, des méthodologies euh, d'aller se focus se focaliser sur sur justement développer sa créativité sa capacité à répondre à tout tout type de, de cahier des charges donc euh, voilà si on peut avoir des, des, déjà des, un petit pied dans, dans ces outils-là, euh, bah ce n'est pas plus mal. Quoi. Okay. Vincent, des choses à ajouter Je suis totalement tristant sur, sur tous les outils. Hein. Donc, euh, que ce soit Figma ou Adobe XD, c'est le, le principal outil du concepteur, de toute façon, avec euh, du coup Photoshop et Illustrator. Donc euh, Illustrator, du coup pour l'explication, c'est le, le logiciel de vectoriel, enfin c'est du dessin vectoriel. Donc du dessin qui ne va pas perdre en qualité parce qu'il est calculé via des vecteurs. Donc c'est mathématique, mais euh, du coup on va pouvoir le, le redimensionner euh, à volonté sans perdre en qualité. Et euh, à côté de ça, on va avoir Photoshop pour tout les travail sur sur l'image, retouche photo et ainsi de suite. Donc après moi, euh, dans l'idée qu'on n'a pas forcément tous les moyens d'avoir Adobe HD, euh, D, d'avoir toute la suite Creative Cloud, je propose aussi des alternatives gratuites pendant la formation, que ce soit ou Xcape, qui sont moins performantes. Hein, je, je tiens quand même à le préciser parce que euh, on a quand même du confort avec la, la suite Adobe, mais on, on se retrouve avec. Euh, un minimum, pas une maîtrise de l'outil, mais au moins euh, la curiosité de voir comment ça fonctionne et d'essayer de, de comprendre déjà par soi-même. On en revient du coup, aux compétences transversales sur la curiosité et, euh, et du coup, un peu le, on peut même dire un peu d'empathie envers les, les logiciels. <rire> OK. Et est-ce que vous pouvez revenir là, du coup, j'ai vu dans le chat, il y a plusieurs questions vraiment sur euh, les vos formations. Donc, euh, quelle est la durée d'une formation quelles euh, sont les… les requis vraiment, est-ce qu'il y a des tests d'entrée euh, voilà. Et quelles préconisations pour les logiciels bon, Vous avez parlé logiciels, mais euh, s'il s'agit par exemple des, des logiciels payants, quel, quel logiciel vous, vous conseillez euh, euh, J'imagine la, la suite euh, Adobe ou peut-être d'autres euh... bah, Il voilà. y a si aussi peut... une question pour ouais. le taux de réussite, peut-être. Comme ça, si vous pouvez euh, okay. cumuler un petit peu ces, ces, ces questions. Hein. Oui, Christophe. Si commencer par euh, la durée des formations. Ben, en fait, euh, sur la, les, les formations sur lesquelles on travaille avec euh, la Grande École du Numérique, donc, euh, Concepteur Designer UI, euh, on en a une autre qui est plutôt sur technicien d'assistance informatique, mais là, ce n'est pas le sujet. Euh, donc sur CDUI, on est sur euh, il y a deux, deux options, en fait, deux possibilités. On, on a une formation qui se fait en, en parcours continu, donc c'est-à-dire euh, vous êtes six mois en centre de formation, 700 heures en fait de formation. Euh, donc euh, c'est du 35 heures par semaine euh, avec nous euh, pendant six mois et la deuxième solution c'est de le faire en, en alternance où là on est sur un parcours qui dure un an donc euh, le double et en réalité il y a 455 heures de formation et le reste de, en, de présence en entreprise euh, voilà donc c'est euh, c'est une, une autre approche, euh, plus tournée vers le, le côté euh, « je me professionnalise tout de suite et je, je me confronte aux réalités de l'entreprise tout de suite euh, ». Voilà, et pour ce qui est des prérequis, ben, nous, en fait, comme je le disais tout à l'heure, on, on, va, on va essayer de, de recevoir les gens, en fait de, de, de, de regarder leur CV avec eux, et puis ben, de voir… Euh, euh, un petit peu leur, leur, leur appétence, euh, leur, voilà, leur curiosité justement sur les, les soft skills dont, dont on a parlé tout à l'heure, donc euh, la curiosité, le, la capacité à se mettre à la place de l'autre et tout ça, euh, mais c'est plutôt dans une discussion, c'est euh, jamais éliminatoire, c'est-à-dire qu'on va toujours trouver une solution bah, pour mettre à niveau ou voilà, s'il si y, si y a des petites lacunes dans certains trucs, on va, dans certaines compétences, bah, on va proposer quelque chose en amont, pour, pour permettre une mise à niveau. Euh, mais on, on essaye de faire en sorte que, comme vous l'avez dit en introduction, comme pour les parcours gènes, euh, ce soit accessible à tous, euh, à tout niveau de, de qualification, etc. Euh, voilà. Et je ne sais plus euh, quelles étaient les autres questions. Mais en tout cas, le taux de en réussite, peut-être Oui, le taux de réussite, il est assez, euh, il est assez élevé. Là, je ne l'ai pas. Peut-être que je peux le retrouver sur notre site internet, sur arinfo.fr. Je pense qu'on est autour des 90 sur le parcours CDUI. Ouais. Ok, super. Et oui, peut-être Vincent, du coup, est-ce que vous pouvez aussi parler de votre formation Quels sont les prérequis Quelle est la durée de formation euh, Les taux de réussite Et euh, on reviendra peut-être un petit peu après sur les logiciels, si vous voulez bien. Merci. Euh, du coup, euh, nous, on fait la formation en 7 mois. Euh conventionnement régional, en fait, avec la région de France. Euh, on est sur sept mois, donc euh, on est à 150 heures en centre et 280 heures en entreprise. Parce que nous, on, on fait une période de stage en entreprise pendant la formation continue, euh, qui puisse aussi se confronter à la réalité du métier en milieu professionnel, malgré une formation en, en continue euh, en centre. Et à côté de ça, du coup, euh, en taux de réussite, on en a pas encore parce qu'on a la première session qui termine euh, bah, du coup cette semaine. C'est parce qu'ils ont leur passage de titre euh, les trois derniers jours de cette semaine. Donc euh, à côté de ça, euh, sinon tout ce qui va être logiciel, euh, la préconisation, surtout sur tout ce système de, de conception design, ce sera la suite Adobe Creative Cloud. Et euh, après, moi j'aime bien quand même présenter des alternatives gratuites, puisque tout le monde n'a pas forcément les moyens de prendre la suite Adobe. Euh, sachant aussi qu'on a une, une offre euh, pour les étudiants au niveau de la suite Adobe. Mais sinon, on est sur euh, du coup le Creative Cloud, on est sur euh, la suite, on doit être aux alentours d'une soixantaine d'euros par mois, euh, du coup, au niveau de la licence, euh, pour avoir tous les, tout le contenu. Et ensuite, on peut avoir des, des licences plus spécifiques euh, sur des logiciels précis qui là, vont tourner autour d'une 10 ou 15 euros. Okay. Sachant qu'à côté de ça, on a des alternatives gratuites qui seront un peu moins performantes, mais qui permettront déjà aussi de se, de se confronter un petit peu à, à tout ça euh, pour pouvoir entrer dans les logiciels plus professionnels, on va dire je dirais c'est pour euh, vous préparer en amont de la formation effectivement vous pouvez, euh, vous pouvez aller chercher peut-être des logiciels un peu moins chers ou même gratuits moi je parle souvent d'Affinity, de la suite Affinity je ne sais pas Vincent si euh, voilà ça. Ouais, si du coup euh, c'est une suite qui est euh, qui est concurrente d'Adobe euh, et la, à la différence d'Adobe on n'est pas sur un abonnement donc on est sur un achat euh, en une fois et souvent, ça permet d'avoir de, bah, de, euh, des, des logiciels qui sont très performants euh, et qui permettent de se préparer euh, à la formation, en tout cas, à, à aborder ce que c'est qu'un vecteur, ce que c'est qu'un pixel, etc. Et par contre, dans le parcours de formation, la chair euh, évidemment, chaque, chaque apprenant a euh, accès à une licence euh, Adobe pendant tout son parcours de formation, qui euh, euh, qu'il peut d'ailleurs installer à la fois chez lui et euh, en, en centre. Quoi. Voilà. Super. Et, euh, et concrètement, du coup, pour rentrer dans votre formation, euh, qu'est-ce que vous conseillez Alors, on, vous parliez de CV de, qui, qui allait avoir une discussion avec vous. Est-ce que euh, vous conseillez aux personnes quand même déjà de constituer un petit portfolio de choses qu'ils ont pu créer en amont vraiment avec ces, ces logiciels libres, s'ils n'ont pas accès à, à Photoshop, etc.? Ou euh, enfin voilà, Comment mettre toutes ces chances de côté en fait, pour être accepté dans une formation Parce que j'ai vu qu'il y a eu plusieurs refus de la part des, des personnes, des participants à ce webinaire. Donc, qu'est-ce que vous leur conseillez en fait, pour, pour, être, pour avoir du succès Moi, Je dirais, euh, je vais commencer juste, mais je dirais de, de soigner, son, soigner son CV, euh, que ce soit dans le fond comme dans la forme, euh, parce que là, on va recruter des futurs designers UI donc, on parle d'interface, on parle de graphisme. Donc C'est vrai que c'est pas mal si on peut commencer à un petit peu soigner la forme de son CV. Et si on n'a pas de connaissance des logiciels, eh bien on peut aller euh, s'orienter vers des, des, des outils gratuits comme Canva ou des choses comme ça, même si par la suite, on ne va pas nous les utiliser. Mais euh, c'est des bons, des bonnes portes d'entrée, encore une fois, de, qui permettent d'avoir voilà, quelque chose qui présente bien et, qui, euh, et qui, soit, qui soit dans un esprit de designer, on va dire. Et puis, pour la question du portfolio, c'est pas une obligation, mais c'est vrai que ça peut être pas mal. Et moi, j'aime bien conseiller de, de se faire, de se créer ce qu'on appelle une petite, un petit portfolio Behance, par Behance, B-E-H-A-N-C-E. C'est aussi un outil de la suite, enfin, pas de la suite, mais de, de chez Adobe. C'est un, un réseau social pour les créatifs, on va dire, qui permet de se créer un un petit euh, un petit book avec plusieurs projets euh, pro projets graphiques euh, donc c'est on peut c'est très simple ça se met en, en forme très simplement on peut faire des petits blocs de texte expliquer euh, pourquoi on a fait tel choix graphique etc et euh, je trouve que c'est assez apprécié de, ben, de, de pouvoir ouvrir ce genre de de petits de petits portfolios. Mais encore une fois, ce n'est pas, pas du tout éliminatoire. C'est-à-dire que si quelqu'un arrive et qu'il est hyper motivé et qu'on qu voit qu'il y a déjà une culture, une envie et tout ça, bah ce ne sera, sera pas parce qu'il n'a pas de portfolio qu'il va être refusé en formation. Ce n'est pas, pas éliminatoire du tout. Okay. Vincent, peut-être aussi sur votre formation nous, sur la formation, pareil, on, on travaille euh, sur la création de portfolios. Étant donné que moi, à côté, j'ai ma formation développeur web, euh, souvent le, les développeurs web vont réaliser en euh, projet commun avec les concepteurs le, la base de portfolio qu'on héberge ensuite sur notre, euh, sur notre serveur interne pour qu'ils y aient accès euh, ou qu'ils soient Du coup, quel est le lien entre développeur web et UX UI Est-ce que le lien est très proche Est-ce que vous travaillez une fois qu'on qu a euh... ce, cette formation, est-ce que. Oui, on travaille beaucoup ensemble. En fait, le concepteur, la base du métier, c'est toute la partie visuelle. Le développeur web, lui, c'est toute la partie gestion de données derrière. Donc, c'est tout ce qui va être le transfert avec les données serveurs, les systèmes de connexion, système d'envoi de mail, validation de compte, toutes ces choses-là. Et euh, ils travaillent en commun sur la réalisation complète d'un site. En fait, un concepteur designer ne sera pas capable de réaliser, euh, par exemple, une boutique. Il va pouvoir réaliser la partie de devanture de la boutique, mais c'est pas lui qui va pouvoir réaliser toute la partie gestion des stocks et ainsi de suite. Sauf si on passe par un, un système de, de logiciels aidés comme WordPress, un Wix ou euh, PrestaShop. Et donc, l'idée, c'est de, de travailler sur des projets communs avec les développeurs web et les concepteurs designers pour qu'ils aient aussi la, la conscience de euh, comment ça fonctionne aussi en entreprise et quel type de partenaires qui ne font pas forcément le même métier qu'avec qui ils vont pouvoir travailler en fait. D'accord. Super. Et est-ce que vous pouvez peut-être revenir aussi pour. pour, pour terminé euh, à la fois sur ces deux questions. Est-ce que, bah déjà, vos, les prochaines sessions de vos formations, si vous en avez euh, peut-être cette année ou l'année prochaine et, euh, et aussi, si vous organisez des animations, typiquement pendant OpenGen, est-ce que vous avez euh, une session qui se prépare Est-ce que vous avez euh, voilà, préparé une petite animation euh, voilà, Et peut-être aussi mettre toutes les infos relatives à vos formations dans le chat pour les personnes qui viennent de nous rejoindre aussi, euh, de pour leur donner euh, tous les liens Tristan, peut-être. Oui, oui. Alors, euh, la prochaine rentrée en designer UI, ce sera le 9 mai prochain, 2023. Euh, on vient juste, tout juste, d'avoir euh, une nouvelle, euh, nouvelle rentrée. C'est pour ça que on, on est, euh, on est sur le mois de mai prochain. Euh, et pour ce qui est des animations euh, OpenGen, donc on n'a pas euh, spécialement, spécifiquement, un événement pour ça, à part. Euh, Ma présence ici aujourd'hui, euh, mais on va organiser des portes ouvertes, on organise régulièrement des portes ouvertes dans nos différents centres euh, sur la France, euh, dans les, euh, durant lesquelles on va pouvoir euh, montrer les travaux d'anciens bah, apprenants ou d'apprenants qui sont actuellement avec nous. Euh, et puis bah, discuter de, euh, avec vous de ce que c'est que le design, ce que c'est qu'une euh, interface, euh, et puis euh, pourquoi pas parler des, des autres métiers que, euh, sur lesquels on, on, on travaille chez Arinfo. Euh, voilà, donc les portes ouvertes, euh, je, pour l'instant n'a pas forcément les dates, mais vous pourrez euh, les retrouver sur nos réseaux sociaux, donc euh, sur, -info, euh, sur le Facebook d'Arinfo, le LinkedIn d'Arinfo, et ainsi que sur le site arinfo.fr. Super. Vincent ben Nous, la prochaine session, en fait, ce sera une session d'apprentissage. Parce que du coup, on, euh, la prochaine session doit démarrer euh, courant du mois de juin. Et, du coup, ce sera une session d'apprentissage euh, à laquelle on peut greffer aussi tout ce qui est reconversion professionnelle euh, ou euh, des parcours plus, plus classiques, que ce soit avec financement CPF ou euh, financement personnel. Euh, sinon pour le dans le cadre d'OpenGen, on n'a pas d'animation de, de, de, spécifique parce qu'on participe déjà au salon WITEC euh, du Touquet euh, les 1 et 2 décembre 2022 donc du coup on a focalisé plutôt nos, nos actions sur euh, sur ce salon qui trouve du coup sur notre territoire Ok. Euh, J'en profite peut-être quand même pour prendre la dernière question dans le chat. Euh, on a parlé un peu des différences UX, UI, mais c'est vrai qu'on n'a pas trop parlé web designer. Est-ce qu'il y a une différence entre designer UI et web designer Demande Geneviève. Oui, alors du coup, sur le, la différence entre web designer et UI designer, il euh, y a un peu une réponse en deux temps qui se fait. C'est-à-dire que le, le titre professionnel dont on parle depuis, euh, depuis tout à l'heure, le, le titre procédé UI, s'appelait anciennement enfin, à remplacer un titre qui s'appelait web designer euh, donc ça c'est la, la première partie de ma réponse et puis euh, la deuxième partie c'est que je dirais que le web designer ce terme là il existe toujours, il hein, n'y a pas de souci. en revanche c'est plutôt euh, c'est plutôt une compétence euh, globale on va dire, euh, le, le web designer et l'UX ou l'UI designer va être une, spécialisée, une spécialité pardon, de ce, ce métier global, c'est comme ça que que je le vois un peu. Euh, et n'oubliez pas toujours que le côté concepteur, c'est concepteur égale designer. Ne faites pas avoir à ce petit jeu-là. Voilà, c'est la même chose. Et euh, voilà, on, on garde cette, à, cette, cette, à l'esprit que en fait, tous les métiers euh, dont on a parlé là, là que ce soit euh, UI, UX, euh, web designer, ils s'occupent de la partie visible, du, du front-end, en fait, ce qu'on appelle le front-end. Et tout à l'heure, Vincent parlait des développeurs qui, eux, vont plutôt s'occuper du back-end. Enfin, il y a aussi des développeurs front-end, mais en tout cas, on va dire schématiquement que c'est plus ça, la partie non visible de l'iceberg. Et voilà, tous les métiers dont on a parlé là, UX, UI designer, web designer, ils s'occupent plutôt de la partie visible de l'iceberg. Je ne sais pas si je suis assez clair. Très clair. Ça va Super. Ok, bah écoutez, euh, je pense qu'on a fait le tour euh, des questions. Est-ce que vous avez peut-être un dernier mot pour les futurs apprenants Quelque chose que vous souhaitez leur, euh, leur transmettre avant qu'ils postulent à votre, euh, votre formation qu se... bah, Que tout le monde peut être accepté, en fait. C'est vraiment euh, ce qui prime, en fait, c'est la motivation et la curiosité. Moi, ce, quand, quand je reçois des personnes en entretien, ce qui m'importe, c'est de voir si la personne avant de venir elle est assez renseignée, elle sait de quoi de quoi ça parle. Même s'il n'y a pas de maîtrise de de, de, de l'outil, s'il n'y a pas de maîtrise de, des termes et tout ça, euh, si j'ai quelqu'un qui me dit ouais moi je sais faire euh, machin ceci cela, et qu'à côté j'ai quelqu'un qui va me dire bah, j'ai vu qu'il y avait ça ça ça mais je sais pas trop ce que c'est, ce que je peux en savoir un peu plus et tout ça, bon, on a déjà une grande différence de motivation et c'est pour moi c'est la motivation qui va primer. Parce qu on, on, c'est le même principe que pour les développeurs web, on part de, dans quelque chose comme apprendre une nouvelle langue, en fait. Quand on apprend une nouvelle langue, on ne demande pas de connaître la langue avant d'apprendre la, à la parler. Et donc euh, l'idée, c'est vraiment ça, c'est la motivation, la curiosité, le fait d'être un peu autonome, surtout. Montrer qu'on est, on est capable d'aller chercher l'information et de demander des précisions euh, quand c'est nécessaire. C'est vrai. C'est important, <rire> c'est clair. Super. C'est bien. Et vous, Tristan Un petit euh, merci. Bah Oui, c'est dommage parce qu'il y, y a des questions, euh, je pense, les dernières questions là, qui, qui sont importantes sur le fait que ce soit en, en, en présentiel ou en distanciel, et s'il y a un test, etc., à l'entrée, je je j'y réponds rapidement. Ça va, Sarah C'est bon Bien sûr, bien sûr, ouais. et Vincent aussi si vous, vous souhaitez. On a encore cinq okay. minutes, il n'y a pas de problème. Ça roule. Euh, du coup, pour le test, euh, on n'a pas, il euh, n'y a pas, pour il a pas de test à proprement parler. C'est-à-dire, que vous n'est pas sur un, un, un test comme euh, sur une entrée dans une grande école d'art euh, d'art appliqué ou des choses comme ça. Euh, nous, on, on fonctionne avec un comme je disais tout à l'heure avec une étude de vos CV, de votre de, de vos demandes, de, de vos projets professionnels. Et puis, euh, ce qu'on pourrait qualifier de test, c'est qu'on vous envoie un petit questionnaire par mail euh, qui est basé sur euh, vos connaissances de ce métier-là, euh, mais il n'est en, en aucun cas éliminatoire. Encore une fois, c'est plus une évaluation de, du niveau que vous allez avoir à l'entrée. Et euh, voilà, donc du coup, oui, les personnes sans expérience peuvent être intégrées, euh, et la formation, du coup, bah, chez ARINFO, on, on peut faire les deux. C'est-à-dire que euh, là, actuellement, dans le centre euh, au Mans, il euh, y a du monde, il euh, y a du monde avec moi, euh, en présentiel. Mais on propose aussi des alternatives depuis euh, notre crise, notre fameuse crise du Covid. On a, on a su aussi ce, euh, on va dire s'adapter, euh, et du coup, on propose aussi euh, aux gens de suivre euh, le parcours dans ce qu'on appelle une modalité téléprésentielle, c'est-à-dire que vous êtes quand même connecté euh, en permanence avec nous, comme si vous étiez avec nous euh, physiquement, euh, et euh, euh, toute la journée, vous êtes, euh, êtes connecté. Alors évidemment, il y a des phases d'exercice, des phases d'autonomie, des phases de cours, mais euh, c'est possible, il y a juste quelques conditions à remplir, euh, c'est euh, que nous, on soit d'accord sur ce principe-là, l'équipe pédagogique qu'on qu'on observe avec vous, euh, ben, euh, votre cadre de travail, euh, vos, vos, votre installation technique, voilà, si ça fonctionne en termes de de de connexion et de de de votre matériel informatique. Et dans ce cas-là, euh, ben du coup, on peut on peut travailler en téléprésentiel. Il n'y a pas de souci. Je sais pas si Vincent, euh, tu voulais répondre aussi à ces questions-là, mais nous, on a, le, on a une politique très présentielle avec des, du coup, des, périodes, de, des périodes de distanciel en fait, pour l'apprentissage de tout ce qui est travail collaboratif. Parce que le travail collaboratif, si on ben, a l'expérience ainsi, ils sont tous dans la même salle, ça ne va pas être l'utilisation de, de tous les outils de partage, ça va directement être la clé USB et je vais le mettre à côté. C'est du coup euh, une des périodes de distanciel pour travailler sur les outils collaboratifs, mais euh, la plupart de ma formation se fait en, en présentiel. Sachant que du coup, nous, on est en train de développer notre plateforme pour euh, le travail distanciel euh, sur euh, toutes nos formations numériques. Super. Et du coup, pour le, mon, mon petit mot de la fin, je dirais sur, les, sur ce que je propose, enfin, ce que j'invite les gens à faire. Euh, je pense qu'on a besoin de, la, enfin, à l'avenir on a besoin de designers, euh, notamment en France mais euh, dans le monde, parce que euh, alors, que ce soit des designers d'interface, mais on va dire les métiers du design en général, on a besoin d'eux parce que euh, ce sont des métiers d'avenir euh, qui, qui vont euh, dans, dans, qui, qui vont décider un petit peu de, ben, de, de, la, de comment façonner euh, la fa, enfin, nos sociétés, etc et notamment dans les métiers liés aux interfaces comme là aujourd'hui parce que euh, en fait on a besoin de personnes de qualité euh, dans ces métiers-là parce qu'on a tellement de on est tellement sollicité par ces par nos écrans par nos écrans que on a besoin euh, de gens qui pensent correctement euh, ces outils-là donc je pense que c'est effectivement moi je crois assez en ces métiers-là donc je vous invite à ben, à vous y intéresser et, euh, et à essayer de lire des choses euh, voir des choses sur ces, sur ces domaines là quoi. Super, voilà. c'est des très, très beaux mots de la fin euh, je vous remercie tous les deux d'être venus à ce webinaire, d'avoir présenté vos, vos sessions euh, j'en profite aussi quand même pour dire à nouveau que la, la Grande École du Numérique du c'est un réseau de formation euh, à la fois inclusive mais aujourd'hui depuis, euh, depuis une année aussi euh, ouverte à toutes les formations dans le numérique, donc c'est vraiment la plateforme des formations numériques. Euh, J'insiste néanmoins que c'est un réseau aussi de, de formations inclusives, donc euh, vous pouvez vous rendre sur sur notre site www. .fr. et euh, on a mis en place un nouveau moteur de recherche qui recense plus de 16 000 formations dans dans, dans le numérique, et euh, il y a des filtres que vous pouvez appliquer en fonction de, de votre diplôme, en fonction de euh, si vous souhaitez une formation à distance, en distance ou en, ou en présentiel, euh, aussi en fonction des, des métiers que vous recherchez. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour sur notre site et, euh, et de trouver les, les formations que, qui vous passionnent. Et en ce moment, c'est la, la, la semaine OpenGen, on a plus de 200 animations, pareil, en distanciel ou, euh, ou en physique. Euh, N'hésitez pas à les voir. Aujourd'hui, par exemple, il euh, y a une présentation des métiers du numérique euh, qui s'appelle « Tremplin vers le numérique ». On a aussi une présentation, euh, on a des tests de personnalité que vous pouvez faire en direct pour voir euh, quel métier du numérique est fait pour vous. Et on a plusieurs webinaires aussi de nos formations. Je pensais à saint Pop School, Open Classroom, etc. Vous pouvez aller voir en direct. Et, et voilà, soit vous inscrire, soit parfois il y a le lien vers le webinaire directement. Euh, voilà, et je vois que info et iFor, mettez bien les liens vers, vers vos sites et, pour avoir toutes les infos, comme ça on les, on les repartagera aussi dans un, dans un mail. Et oui, le replay sera disponible aujourd'hui ou plus tard demain, sur notre site. Euh, N'hésitez pas à le voir si vous n'avez pas pu voir l'intégralité du webinaire. <rire> voilà, bah encore un grand merci et, euh, et à très bientôt. Et bonne semaine OpenGen à tous. Merci, Sarah. Merci à tous. Merci à vous. Au revoir. À bientôt. Au revoir.